Je suis Nicolas Bouchereau, président du Théâtre du Omen. Je suis membre de la Troupe depuis une dizaine d'années et président de la Troupe depuis 6 ans. L'association du Théâtre du Homène existe depuis 1992. C'est une troupe de théâtre amateur et chaque année de janvier à avril, nous faisons à peu près une dizaine de dates euh, dans le secteur du Nord-Sarthe. Et depuis quelques années, la troupe s'est étoffée. Nous écrivons nous-mêmes nos spectacles et nous avons maintenant une dizaine de jeunes qui viennent faire des ateliers pour apprendre le théâtre tout en s'amusant. La plateforme Yapla grâce à mon conseiller euh, Crédit Agricole. Lors d'un rendez-vous pour mon association, j'ai simplement demandé s'il existait des outils pratiques et faciles pour la gestion de l'association et c'est à ce moment-là que mon conseiller m'a présenté la plateforme Yapla. Ce serait très facile pour moi de conseiller la plateforme Yapla à d'autres associations, tout simplement parce que c'est un site très simple, très ludique. Si vous savez lire, vous savez l'utiliser. C'est aussi un site très humain. Et dans l'associatif, on aime l'humain. Et même si vous êtes sur un site web, vous n'êtes pas seul avec votre ordinateur, on vous aide, on vous accompagne. C'est quelque chose de très important. De plus, toute l'offre à l'intérieur du site est vraiment parfaite et idéale pour toutes les associations, quelles qu'elles soient culturelles ou sportives.